Moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu personnellement Guy et Lapin en, en dessous des arbres, en train de parler hein Faites attention au skin hein Ah ça ça tape, ça tape, ça tape Ça tape ça pourquoi ça se bat Pourquoi pas dit que oui Parce que Guil a tué Parce que c'est Guil qui a tué Lapin, lapin il, il a été il a été dit tir... Mais qui tue la tuer Non non non non non Mais il m'a fait Ah bah, c'est la fin de l'épisode, <rire> c'était chaud, on se retrouve pour... <rire> dans deux jours pour un nouvel épisode les gars, salut oh. Re tout le monde Ah bah yes On se retrouve pour un nouvel épisode de LG UHC, saison 8 on a voté. Bah, je sais pas si c'est normal en fait. Mais bon. Bon, après ce qui s'est passé, je ne peux pas retourner parmi le village. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu mourir. D'ici là, il faut que je retrouve Gep et ma team de loups. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu être en couple avec Guep. Fares, viens ici T'es infecté Non En fait, je pense qu'il y a. Alors, attends, explique-moi, pourquoi quand tu étais sous la forêt, enfin, qu'il y avait Daiko et cette gosse qui voilà. se t'as fait Omer merde, t'as tapé cette gosse Jim, bah... je pense qu'il n'y a pas d'histoire de protéger, mais il y a plus une histoire de. Ouais. Quoi on, on, ouais. est, on est ici, c'est ces groupes de 4. Dis-nous, dis Pichard ah. Bah... Mais pourquoi tu demandais du huile ou LG? Bah, je sais pas, non, du huile au LG, je lui demander du huile à guêpe. Donc, non, déjà. Tiens, euh... Pourquoi t'as fait pourquoi as fait <rire> oh merde quand tu l'as tapé sous la forêt? Ah, bah, en fait, c'est simple, c'est simple, c'est simple, simple. Si vous avez tout écouté, ouais, vous ouais. savez mon rôle. Ouais, pas tout bêtement. Pas bah, non, du coup, on a pas tout écouté. Ah, si, si, si. Par contre, c'est ça le problème. Par contre, j'ai plus de bouffe. Ton rôle n'a aucune importance pour nous. On pense que t'es infecté. Ah, bah, archi pas. Archipa, Archipa, bah Archipa c'est mon rôle, lui tout de suite. Parce qu'on sait qu'on sait. Salut Est-ce que tu es toujours Hello Ah bah. On trouve Est-ce que vous avez euh, <rire> oui, du steak J'ai plus de bouffe. plus du ah, tout. T'as réussi à t'enfuir comment Ah non, j'avais plus beaucoup moi non plus là. J'ai. Et euh, j'ai deux gappels, hein. Je vais vous dire. Non, j'en ai plus que non, hein. ça m'a complètement. Ouais. pour me C'est qui là Ah, c'est euh, Fatou. Fatou, t'as mm -hmm. pas de bouffe s'il te plaît bah, J'ai je je zéro steak. J'ai zéro steak. Ah mais attendez, il y a une vache là oh. Oh. Non, du coup on avait bien raison sur tout ce qu'on pensait... A euh... part Deko, je pense pas qu'il était le Deko. Moi oui je le savais, je l'ai vu t'as... Par je contre... Chad euh... assez... ouais. t'as combien de gapels s'il te plaît Euh... Pourquoi bon, est que hein. j'en ai deux J'en ai quatre. Ouais, non on a pas pu le choper, c'est dommage. Mais je sais même pas comment il est mort, cette gosse. goss. Ouais, ouais. explique ce qui s'est passé là. Euh... Je sais pas, ouais, mais est-ce que t'as des gapels J'en ai un petit peu mais... Euh, j'en bah, veux, veux bien, j'en ai deux, euh, littéralement. J'espère que t'es pas le blanc quoi. Bah... Moi tu peux être sûr que... Parce que, que Gap, pas, Gap je peux en être sûr, c'est Y'a pas toi à côté. J'ai plus qu'une Gap. Du non coup, mais oh, non, c'est ouais. ça que je voulais. Tiens, prends ça oh. Sif. Prends ça, c'est le stuff que j'ai récupéré sur le oh. petit off s'il si, si, oh te plaît, Dieu. Guillaume, il faut des Gapels, j'ai deux Gapels. Merci ah. Vraiment. Euh. Merci. Wolf Wolf, il a des grosses options sur moi, je sais pas trop pourquoi. Mais Wolf, mais... il y a un truc qui est archi bizarre, il prend ses parts, il y a un truc qui est archi bizarre avec Wolf. Il m'a vu passer à côté, il m'a dit, mec, tu fais ta game et tout, ouais bah bonne chance, si tu le retournes de cacher et tout, moi je vais vers mes potes. Mm -hmm. Trop chelou, mec. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Moi, pour moi, il est ange, mais genre, what the fuck, genre. Et du coup, il doit gagner tout seul, tu vois. Mais tu je ans, genre, euh, il est en train de convaincre les autres que je suis les, alors qu'il y as as a, a aucune preuve. Ou genre. Oui, c'est moi qui ai tué Lapin. D'ailleurs, justement, j'ai sauté ah, sur Lapin, quitte à sacrifier ma game pour pour séparer le duo Astro et Lapin qui était en train de commencer à faire un carnage euh, avec leur rôle. Ouais. Et du coup, euh, j'ai j'ai voulu j'ai sauté pour sacrifier le, le truc mais. On fait quoi, Par contre, euh... ouais. vrai qu'on est, mais... est trop. Euh... bah ouais, moi c'est quand même, il aussi. <rire> moi, j'étais bien avec Shadow. vous êtes On est pas trop, cramé nous. On moi ils doutent il doute de moi, il doute de moi mais putain euh... pareil. Non, normalement j'étais bah, pas, pas cramé. en plus moi putain. Non pas pas mais non mais non mais non je suis con cool, non mais ah Bichard mais non mais Bichard oui bien sûr mais non non non non, non. Toi, toi vas-y tiens prends Oh, oh mais sais toi, je... toi je sais oh. toi, toi, Ah je oui c'est vrai Attends mais il, est... euh... il reste plus beaucoup de possibilités là C'est vrai qu'il en reste deux Ah bah a Fuka il est... y a Jim est... Ah bah Lib Fuka Jim Ah bah salut Ah bah salut mec Ça, ça va nous, là Bah non Ouais si si ça parlait de nous Ah bah archi pas non, on, on a dit qu'il y avait de vous. Pour... Sifano il a eu où son plastron Il vient devoir passer avec un plastron quoi il l'avait pas il y a secondes. Ah là-haut là-haut Ouais ouais là-haut plastron casque Pourquoi oh, il a un plastron casque il avait... il avait des bottes non Bah pourquoi il y a un casque ouais. Bah c'est pour ça qu'il a survécu alors euh... <rire> T'as quoi le <rire> gaffe mec 7 et toi ah j'en ai 3 et je suis à moins trop carnet, je reviens une ou deux. Je suis désolé, que j'ai fait que de la merde. Ah, en vrai t'aurais pas dû me heal, j'avais compris qu'ils voulaient euh... Moi j'avais pas bon compris. De... Bah, ils ont dit, quand j'ai. quand j'ai entendu euh... ah, bah. on fait ce qu'on a dit. Y a de... il, il, y avait, il y avait Libé tout derrière Et ils ont oui. vu Sifano avec le blastron, donc euh, Du ils coup, coup ils stoppé ont tombé qu'on euh, était euh... Ouais mais en vrai, attends, parce que dans le groupe des 6 qui restent, là tu vois, si je encore un LG blanc. T'as combien de gaps euh, Guillaume J'en ai 6 mec. 6 Ok. Et je t'en ai donné beaucoup. Moi j'en ai 5 là. J'en ai 3 et je suis à.. Et il faut savoir que dans le, le dans, A3, moi, dans le groupe là-bas J'en ai 3 moi j'en ai 3 Dans le groupe là-bas il y a un ange qui est tout seul Il reste peut-être le voleur. Ok. Donc en gros on est potentiellement là dans notre groupe On est 5 safe, 1 méchant Donc on est 5 contre 1 contre 1 lange Contre tous les autres villageois C'est chaud En vrai, en vrai c'est tant hein En vrai ça va être compliqué Donc là l'idée c'est que Si on tombe sur Fuka euh, Fatou Jimmy Lib Toz ou Wolf, il faut qu'on les tue. Mais, mais il, okay. sait, il faut que... qu Il y ait maintenant, voilà. maintenant, il fait nuit hein. Ouais mais mec, ils sont tous en groupe, euh, c'est un un peu, non mais ici, ils étaient il que 4, ils étaient que 4, 4, 4, 4. 4. Ouais, ouais mais après ils sont chauds, quoi. Maintenant j'ai une autre question. Ouais. Si, euh, Shadun m'a dit qu'il qu était, euh, qu était un loup-garou assez euh, classique, entre guillemets. D'accord. Sauf que je sais qu'il n'est pas loup-garou classique. <rire> c'est le LGB. Bon. Et il m'a... Tu sais comment je l'ai su ai demandé combien il avait de gap, il a dit 4 en souriant. Mais sauf que Shadun il a pas fait de la game, il peut pas avoir que de gap. Le truc ouais. c'est que pour moi, Shadow, bon hein. il me dit qu'il est tout à fait classique, genre en mode que ça existe déjà dans le rôle et qu'il y a pas eu une modification. Donc, salut. Euh, salut. On est en train de discuter pour trouver le LG blanc, monsieur. Euh, on sait de toute façon que c'est pas euh, Pichard, Gep et, et Sifano. Attends, mais y en a un que j'ai oublié. Très Pourquoi ça serait pas passif Pourquoi c'est passif Ah oui, oui, non, non, my bad, my bad. Bonjour. C'est possible. j'ai oublié que c'était un, un vrai de vrai, qui était là depuis le début. Un vrai de vrai. Depuis le début. Attends, ça change non. quoi Bah, que tu peux pas être euh, infecté. Enfin, je. En fait, j'ai un peu. Alors, de... l'infecté, je, je sais plus déjà, mais ok, très bien. L'infecté, hein okay. c'est celui qui, a été, euh, non, qui est mort et qui était respawn en fait. Donc, c'est soit. C est, c est, c est... C est pas Il. Fano. Daiko, ou... moi. Bah, y a plein de possibilités en fait. Chat, <rire> <Ils sont rire> t'as vraiment pas de gapel parce que là, vraiment, genre. Euh... Je peux rien faire en fait. Hein, mais t'as 5 gaps toi Bah, 5, ouais. Bah j'en ai ouais, ai 5 aussi Bah t'en avais pas 4 pas... Ok j'en ai 8 mais... Voilà, voilà Bah trente moins en une Abuse pas gros Mais, je sais... mais mec, euh, je sais que t'es gentil mais... Bah voilà Genre, euh... c'est pas fou non plus, euh, genre... le 5 c'est déjà pas mal en vrai ouais. Genre, je... promis je t'en donne si... Si on est... Si bah merde, mais, mais gros, gros, tu... tu sais que je suis safe gros Pourquoi tu bah, me passes oui, pas de gapple et tout à l'heure tu m'as dit que t'en avais 4 et là tu dis que t'en as 5 Bah oui parce que j'ai j'avais pas capté du T'as pas des gaps gap chrétien je suis à genre moins 3 quarts demi et j'en ai 4 vu j'ai pris cher donne moins une gap Ça va t'as combien de gap J'en ai 4 mais je suis à moins 3 quarts et demi T'as pas quoi Ah merci Bichard il va devenir jaloux Tu sais j'étais à 6 heures sans gap quand je suis revenu Mais attends on est d'accord que Enfin pour moi il y a 4 LGB possibles hein. Comment, ça, comment on peut savoir que ça peut être euh, pas Guil, pas Daiko, pas le, moi ou le pas villa, parce que, euh... Le village me fait confiance. Oui non mais toi.. Non mais on parle du. Euh, le du village LGBT. me fait plus confiance hein. Pas nous. Enfin, je sais pas ce que tu dis en fait. Genre non mais je parle. Euh, moi je parle du LGB et ouais, je, je sais que vous êtes safe. Bon, on va pas savoir en fait, c'est que nous deux les seuls qui sont sûrs d'être safe. Ouais, et mais par bah, Guil il a l'air d'avoir cette théorie et tout, mais je trouve ça enfin ra genre euh, rapide d'avoir des théories euh... ben, des coups on le voit jamais moi qu'est-ce qu'il peut dire sur moi euh, je sais pas tout ce qu'on sait il y, y a quoi il y a le il un petit loup qu'on peut peut-être repérer écoute écoute Shadow le... Shadow Shadun. Oh, tu vas prendre pour des débiles Quoi mais mec non mais non tu te prends pour des débiles là, un peu je suis désolé par contre pourquoi tu fais ça c'est le GB vous c'est sûr pas pog pour... Ça va surpris. J'espère, j'espère, j'espère. Oh non... C'est... C'est Guillaume, gros. C'est bon, Guillaume. 13. Pas sûr, hein. Si, bah si, ça peut Pas... être que Guillaume. Hein. Non, vu qu'il y a ou le LG des... Simple. Ou Daiko. C'est Guillaume ou Daiko. Mais du coup... Sifano. Ça peut être Siphano. C'est Siphano, du coup. Sauf si c'est Attends... Mais... Vous avez vraiment fait ce que je pense Ouais, bah ouais, on l'a <rire> sauté. sauté Je l'ai sauté, sauté comme un machard, gros Gros, il, il m'a full menti, il m'a full menti dans ma tête, c'était sûr en fait. Mais what the fuck J'étais là, il passe en dessous, il dit avec un petit sourire, ouais j'ai 4 gappels, ensuite je lui demande, hé hey, t'as combien de gappels Il me dit, ah oh, bah j'en ai 5, et après il me dit, ah oh, bah j'en ai 8. Mais gros, mais arrêté de foutre de ma gueule Au bout d'un moment, vous je vous dis vraiment. Je savais qu'il était pas classique classique. Oh non, ouais, mais... Ouais, ouais. Mais pourquoi t'as ouais. soupçonné qu'il était euh, le garou blanc Parce qu'il était un moment avec NT, et qu'il l'a jamais attaqué à aucun moment. Alors que genre il aurait pu, tu vois, ils étaient les deux ensemble. Mais mais, dit mais mais pendant alors, si, mais si tu savais qu'il était pas classique classique, pourquoi tu, tu nous l'as pas dit direct <rire> ben, Il l'a dit. Je vous ai dit Non, il l'a dit, il l'a dit. Je vous l'ai dit en fait. Oui, mais et après et après t'as as insinué dit. et après t'as insinué, ouais, il est loup garou blanc. Mais absolument pas. Enfin genre moi j'ai dit que je le pensais LG blanc parce que je pense que justement Sifano est le dernier safe qui reste et je sais qu'il est pas classique loup garou classique, ouais, okay, normal, je genre un que... loup garou. Ouais, sans et sans vu qu'à un moment donné il était en mode dans la game. Euh, je suis loup-garou un peu style classique. Je me suis dit, j'ai je, je, enfoncé le truc en mode t'es vraiment loup-garou, loup -garou classique. Genre, non, ok, tu pensais qu'il parlait genre du, du classique du loup -garou, simple, et loup -garou, pas loup -garou, juste ouais. des rôles. Okay, ah, en fait, du... Il ouais, m'a dit, ouais, ouais. non, je suis pas loup-garou classique, mais je suis quand même classique. Donc, ça veut dire, donc c'est dans les rôles, ah, pas modifié. Je suis désolé, non, mais plus je suis désolé, putain, fais chier. Mais c'était dans ma tête c'était sûr Ah c'est ouais, toi ouais. qui tué bah, Ouais c'est ou moi, moi fond, qui l'ai tué Merde Mais en fait, en fait c'était sûr, là, il m'a menti sur son nombre de gapel 3 fois Il a dit 3 fois des nombres différents Et à chaque fois j'étais en mode. Non, mais attends attends mais... Gap y a autre chose, viens, deux secondes y'a autre chose, il faut que je te parle d'un truc mais vraiment qui me viens, viens viens. Ouais, ouais. T'as pas le droit de savoir nous Bah apparemment non. Il me manque autre chose, de T'as quoi comme arc Euh. Power 2. Putain, ah. mais tout le monde a du stuff en fait. Bah c'est ce que Merci. je peux. Merci. Ouais, ils font des messes basses là j'aime pas ça Ouais t'es ouf Parce qu'en fait ce qu'il a c'est soit t'es loup garou soit t'es loup garou blanc et t'es un trait c'est ça Bah en fait je peux pas être loup garou blanc et... Non pas toi pas toi mais genre ah. soit si, si on est, quand on est loup garou soit on est loup garou soit on est loup garou blanc Exactement ou on peut être encore en couple, mais ça il faut avoir de la chance quoi, enfin, en... Alors, je, co je commence à essayer de, de rentrer dans les strats quand même, mais pourquoi ce serait pas un des deux en fait Pourquoi ça a été forcément Shadow En fait, Shadow, il m'a menti sur son nombre de gapels trois fois oui, et non, il stressait toi, toi, ouais, un petit mais, peu... Oui, non, mais, de, mais depuis tout à l'heure, Guil il dit que... Mais justement, en fait, très clairement, très clairement, c'est possiblement lui. Bah... Ouais Bah oui, si c'est... Et là il revient à deux, non hein. Attends, non, ça, ça peut être Toz ou pas Lange Non, ça peut pas être Toz. Il Parce qu'en fait, je t'explique... J'espère bah. que ça va pas servi de ça pour. pour mais, non, mais non, ça. non, en vrai, c'était vraiment my bad. Genre, vraiment, je suis désolé. Genre, vraiment, j'ai ruiné une game et ça me casse les couilles. Mais vraiment. Bah, non, mais après, c'est le jeu, mec. Hein. Bah, ouais, mais, mais gros, il m'a menti trois fois sur son nombre de gapers Bah, là, voilà, je... donc c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais, ah ouais, non. C'est normal que t'aies eu des C'est bon, euh, trop possible. Je sais pas si vous voyez euh, quelqu'un d'autre. Non, je pense pas que c'est en fait, En fait, viens. Allez, on va y attends, aller. Une attends une seconde, attends Je j'ai un de C'est quoi Ouais euh, En fait je t'explique. C'est soit toi, soit euh, Daiko, soit euh, Guillaume. Pourquoi Parce que ça peut pas être Gap, il a été infecté. S'il a été infecté c'est-à-dire que de base il était pas loup-garou. Tu sais il a apparu dans la liste après. Bah pourquoi ce serait pas toi pourquoi tu, pourquoi tu te cites pas dans la liste Bah parce que moi le village a confiance en moi et c'est grâce à mon rôle. Tu sais c'est avec les nouveaux rôles là. Ok d'accord, bon ça j'ai raté le truc. Mais, ouais, okay. a, mais Guillaume l'a expliqué au début. Et c'est ouais, pour ça qu'il savait que j'étais gentil. Et tout le monde me tout le tout, tout monde, monde sait que je suis loup-garou euh, normal en fait, avec le rôle de lapin exactement. En fait j'explique comme lapin, il a, il a vu que moi et tous on était ensemble dans la même dans la même hein? équipe, alors qu'on n'est pas dans la même équipe. Sauf que Lapin il a vu avec le détective qu'on était dans la même équipe, c'est-à-dire que mon rôle permet de bait le détective. Tu vois Ouais ouais je vois, ok. Donc, là c est c est vrai, quoi, quoi, le pas... là le but pour l'instant c'est faut faire gaffe à chacun d'entre nous, là, mais surtout le sur les villageois quoi. Attends mais Bichard chaque one gapole du coup. Là 8 bah t'en as pas ce moment si Bah si vous avez des gaps en trop, dis pas non parce que j'ai perdu okay. des, des coeurs, moi, mais... du coup. Bah okay. j'en ai passé 3 gaps. Ok, ok, ça va. J'ai 5 gapels, du coup, là. Moi j'en ai que 3, y'en a pas quelqu'un qui a une gap en trois Ah, merci. J'en prends une pour me régénérer. Wolf, well, voyante oh. Ok, donc ouais, ça okay. laisse le choix entre... Ils vont s'attaquer entre eux, le village, normalement ou ils vont nous... Ah. Vous, savez être être... Je... vous savez ce que je... Vous savez ce que... Ce que... Ce que je sais, là Ouais. Regardez pas oui, ce qu'il avait écrit Ok ouais Attends c'est de... De... de... Moi j'ai pas entendu de... j'étais trop loin Astro <rire> ok c'est so. bon Ok on okay. comprend Ok Je sais, Astral, je sais. que c'est toi Je sais que c'est toi le blanc ça moi, <rire> Parce que c'est pas moi du coup et qu'il reste que toi ou moi Mais pourquoi ce serait moi Mais non attends Non non je, je te promets que c'est pas moi Mec moi je comprends rien à ce qui se passe Je suis tout le monde depuis Attends je daiko LG perfide oui, c'est sûr, oui, c'est pas lu. sûr, être sûr tu le sais oui. ben bah, il l'a dit euh... Non mais non non non mais tu sais que Astro que Dico et LG Perfide. Mais Non mais non regarde. mais c'est ouvre le ouais, chat. t'es tu voyante. Okay. Mais, Attends. Oui, tu ah, voyante est donc, ça, donc il m'envoie. LG Perfide. Chadoune vit un petit loup. Et Fatou Ange. Ange. Okay. Comment il savait ça Mais <rire> les voyantes. Oui mais il y a marqué Ange ah, déchu. J'ai Oui. Oui, c'est dans le message de mort. Attends. Non parce que Guillaume si ça se trouve c'est toi en fait. Ça se trouve c'est moi, ça mais moi je sais. Bah franchement, honnêtement, je sais que c'est lui, mais je j'attends, j'attends, parce qu'il faut qu'on qu le garde pour le. De toute façon, il faut qu'on fight le village là. Je On, a pas On a aucune utilité, mais je là. sais que c'est lui. Oh, non, Après, en a a beaucoup aussi penser que c'est moi, mais. Bah oui, justement, c'est pour, pour ça que. C'est pour ça que. Mais ouais. Moi, c'est personne qui se trouve. Je sais, je sais ce qui va se passer. Mais là, dans tous les cas, si je veux assurer notre victoire, j'ai aucune utilité à, enfin, aucune utilité à attaquer. On est groupe de 4 pour qu'on en profite. Dans 1, ça va diminuer en groupe de 3. Alors moi je sais ce qui va se passer. Et je sais très très bien ce qui va se passer. En vrai, mon rôle je m'en suis pas encore servi. <coughs> là, je touche, touche, ouais, moi ouais, il s'est pas, passé un truc, il s'est passé un truc, il aurait oh, pas Dis-moi, dis-moi dis que c'est le rôle euh, balèze que je pense là. Possible. Ok, oh, que oui. Moi ouais, il s'est passé un truc euh, qui aurait pas dû se passer. Vas-y. On les fonce, faites attention. Et ça, ouais, ça va être le jour là dans 53, une minute cinquante. Ouais. On a un peu Donc, de temps. Euh... Bon c'était une longue phase d'enquête. Il est temps de repasser à l'action. Mais avant ça, je viens de voir que j'ai résistance. En effet, le fait que j'ai été revive en tant qu'ancien me laisse la résistance de l'ancien qu'il est censé avoir normalement, vous avez compris. Même si c'est un bug, ça peut être un atout pour fight. Ils vont réussir à tempo hein. mmh, ouais, ils vont réussir à tempo. Est-ce qu'on est qu'on pas... est qu est qu devrait ouais, est-ce qu'on devrait attendre plutôt Moi on je pense qu'on devrait attendre. Moins. Ouais, ouais mais on les on les aura pas goe 2018 Non non, je les coupe je les coupe les gars les gars je suis pas bien je suis pas okay. bon, Oui salut. recule euh, game Oh c'est la merde Arrive je suis en Oh what the fuck C'est quoi ça C'est <rire> quoi non. ça C'est Putain Pourquoi tout est vert C'est bon je vais rêver des flèches Courez à gauche À gauche à gauche par ici suivez ma voix OK OK Ah pause okay. Non C'est ah. bon Recule recule recule game Guillaume hein. Guillaume, game recule Ouh, ok ça m'a pas trop aidé je t'avoue. Il qu'on se retourne Non Pas l'eau Oh les putain Les gars je vais vois, Moi je suis mort les gars ah, oui. Enfin je vais crever dans pas longtemps <rire> ah, là, ah ouais ouais Des flèches il y a juste là T'as le vu fort, les gars Il y, y a Jim qui est derrière, faites très attention ici. Et touchez mon Et sur Jim okay. S'il fait nous toucher mon faut qu'on aille aider Jimmy. C'est là l'ensemble Ouais ouais ouais, faut qu'on aille Jimmy là. Recule, recule recule, recule, recule. Vous êtes sûr Ouais Non ouais on, se... on, se... on, on, on est 3, on est 3, à 3, c'est fini parti. Fin l'épisode On se ouais, barre, bon, on, on, on, va. On, on va dire Allez salut Au revoir pour l'épisode on, on y va les gars Et c'est là que se termine cet épisode 7. Action, tension, réflexion, tous les bons éléments pour faire un bon épisode. Vous avez dû suer, transpirer. Être heureux, triste, trajet des fois. Mais c'est toute l'émotion de cette saison et de cet épisode. Dans deux jours vous saurez tout. L'épisode final de Lougarou et HC saison 8, le délouement final de notre histoire avec Gep et la concrétisation de cette saison. D'ici là, passez une bonne fin de semaine mes chers compatriotes et rendez-vous dans deux jours.